Ça, c'est la page blanche qui fait peur à beaucoup de monde, mais pas moi. Commençons par changer le blanc par un bleu, par exemple, et choisissons au hasard de personnages célèbres. Voilà. Avec ces deux-là, je suis sûr de réussir mon coup, c'est-à-dire intéresser beaucoup de monde. Mon contenu de très grande valeur est assuré. Le premier, celui de gauche, s'appelle Tony Robbins, le pape du mindset, le champion de la liberté financière. Un monument par la taille, un monument par l'intelligence. Il fait l'unanimité mondiale. Il y a un lien dans la description pour vous rediriger sur un document qui parle de lui. Et le second, celui de droite, c'est un micabage la plus grande figure francophone dans le business, du trading, de l'investissement et de l'économie. Je pense qu'il est le seul à avoir été formé pour enseigner avant de passer à l'info entrepreneuriat, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Un lien dans la description vous redirigera vers un document qui parle de lui. Dans cette vidéo, Tamika Baj donne son avis sur le livre de Tony Robbins « Un Cliquez sur le premier lien dans la description pour visionner cette vidéo qui parle justement de ce sujet. Là, on est dans la cour des grands, il n'y a pas de doute. Tous ces contenus vous sont partagés grâce à « Hashtag partage » l'annuaire des webmarketeurs qui vous envoie chaque jour les meilleurs documents créés par les meilleurs professionnels du domaine. Avant de finir, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à notre chaîne. Cela nous fera très grand plaisir. Bon visionnage. Merci et à demain.